Alors, chers amis, et vu le sujet qui nous préoccupe, citoyennes, citoyens, merci pour votre participation à cet atelier fédéralisme ou république qui nous réunit théoriquement jusque 17h20, mais comme nous avons un quart d'heure de retard, on va essayer de décaler euh, donc jusque 17h45. Euh, et ensuite, c'est Patrick Loyaric qui prendra notre suite sur information, presse et bataille d'idées. J'insiste pour que nous puissions donc respecter les délais. Euh, « Fédéralisme ou République Question très pertinente aujourd'hui puisque nous assistons à des volontés de remettre en cause l'État unitaire gravé dans le marbre de la Constitution. Dès l'article 1er, la République est indivisible. »« D'ailleurs, dans un cadre où l'Union européenne occupe une place de plus en plus importante, avec une forte prégnance également du fait intercommunal et de l'apparition des grandes régions depuis 2015. » Mais la complexité, voire la contradiction de nos institutions, c'est que la République, une et indivisible, est également décentralisée, particulièrement depuis 1982, avec une consécration, dans, depuis la révolution, la, la révolution constitutionnelle, c'est un lapsus, la révision constitutionnelle de 2003. L'article 72 dispose d'ailleurs que les collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Débat pertinent également pour aujourd'hui et pour l'avenir puisque notre histoire comme les débats actuels sont tiraillés entre d'un côté les partisans de l'égalité des citoyens à travers toute la République et celles et ceux qui veulent instaurer un principe constitutionnel de différenciation territoriale comme le préconisent les deux gouvernements qui se sont succédés sous l'égide du président Macron, une sorte de fédéralisme avec des pouvoirs exorbitants différents dans les territoires de la République. En un mot, de quelles institutions avons-nous besoin, de quelle décentralisation dans le cadre républicain unitaire Les Français sont d'ailleurs un peu spécialistes de ce type de débat, notamment depuis 1789. Il y a eu beaucoup de réflexions sur le mode d'organisation des pouvoirs et des institutions, sur leur place, sur leur rôle, puisqu'en 230 ans, nous avons rédigé 15 constitutions, c'est-à-dire une, constitu une constitution environ tous les 15 ans, ce qui me fait dire que celle qui est actuellement en exercice dure un peu trop longtemps. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir à cet atelier Eliane Assassi, présidente du groupe communiste républicain, citoyen et écologiste au Sénat, membre du Parti communiste français. Alexis Corbière, député France Insoumise, élu dans la 7e circonscription de Seine-Saint-Denis. Martine Filleul, conseillère départementale et sénatrice du Nord, première secrétaire du PS dans le Nord. Et Marine Tondelier, conseillère municipale Europe Écologie-Les Verts à Hénin beaumont auteur des Nouvelles du Front qui relate la gestion municipale de Steve Briois et elle est également directrice générale d'une fédération d'associations environnementale. Alors pour la décomposition de ce temps euh, d'atelier, je propose que nos invités parlent pendant 15 minutes et ensuite enfin 12-13 minutes du coup si on veut récupérer un petit peu de temps et si nous avons un peu de temps de, de, de faire un petit rebond, un mot de la fin. Voilà, donc euh, pour commencer peut-être euh, Iliana Assassi, fédéralisme ou république Euh, euh, merci euh, Mathieu, qui, euh, merci aux universités d'été du PCF euh, d'avoir euh, prévu euh, cet atelier sur euh, fédéralisme ou république parce qu'effectivement c'est une question qui, qui mérite d'être euh, posée euh, ici et je pense aussi qu'elle mériterait euh, de faire l'objet euh, de débats euh, ci, citoyens. Alors pourquoi Tout simplement parce que euh, le président de la République est... Euh, ces gouvernements, tant celui d'Édouard Philippe hier que celui de Jean Castex aujourd'hui, ainsi que des forces politiques autres que la République en marche, cachent à peine une ambition, c'est s'attaquer à l'organisation de notre territoires, euh, organisations qui aujourd'hui constituent pour eux un frein pour réduire entre autres la, dé la dépense publique et aussi pour renforcer la concurrence libre et non faussée, chère à la loi du marché. Alors dans la sphère politique aujourd'hui, peu sont celles et ceux qui osent franchement parler de fédéralisme. On nous parle d'une nouvelle étape de la décentralisation pour une nouvelle génération de décentralisation, on nous parle d'une société qui est devenue plus complexe, plus diverse, mais aussi plus fragile, que les crises qui ont secoué notre pays soulignent le besoin de revenir aux réalités du terrain et des citoyens, que des territoires et des citoyens ont le sentiment d'être mis à l'écart et de se voir imposer des décisions arrêtées de façon lointaine par d'autres, et souvent conçu aussi par d'autres. Et donc, pour toutes ces raisons, on nous dit que le pouvoir ne peut plus s'organiser euh, ni exercer d'une manière centralisée ni s'exercer d'une manière centralisée et indifférenciée. Et donc. Il faut rentrer dans une nouvelle logique, celle d'une république décentralisée. Et tout ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a tenu ses propos lors d'un colloque organisé par le groupe union centriste du, du Sénat, colloque intitulé « La différenciation territoriale, tous égaux, tous différents point d'interrogation ». Ainsi donc, sous couvert de constats, que l'on pourrait partager pour certains, on ne nous parle pas encore de fédéralisme, car pour l'heure, ils savent que nos concitoyennes et nos concitoyens euh, ne sont pas prêts à l'accepter, ainsi que euh, les élus dans la diversité de leurs euh, fonctions. Alors, eh bien, ils vont pratiquer par étapes, et la première étape, c'est la différenciation. Concept qui réapparaît aujourd'hui avec force, alors que la différenciation existe déjà dans notre pays, par exemple, avec les modes de scrutin différenciés selon le nombre d'habitants dans les euh, communes. Euh, il y a des intercommunalités qui sont différenciées avec des compétences qui sont aussi différentes euh, d'une collectivité à une autre. La tarification euh, des services publics euh, différente d'une collectivité à une autre. Des lois comme la loi Montagne, par exemple, qui prend en compte la spécificité de ces territoires. On pourrait parler aussi de Lyon et Marseille, qui ne sont pas à statut particulier, contrairement à Paris, qui ont été organisées différemment pour tenir compte de leur taille, etc., etc. Et puis il y a aussi, en matière de différenciation, le renvoi à ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire, euh, local, qui est tout aussi donc une source de différenciation, tout comme les compétences. Euh, on pourrait aussi parler de différenciation euh, dans les euh, départements, régions et collectivités euh, d'outre-mer, où conformément aux articles 73 et 74 de la Constitution, ils bénéficient de régimes et de statuts particuliers, voire même de statuts dits sur mesure. Et la différenciation est aussi possible avec ce, qu appelle, avec ce qui est inscrit dorénavant, dorénavant dans la Constitution, ce qu'on appelle les expérimentations. Alors des expérimentations, dans le pays, il y en a eu 15. Euh, elles ont réussi dans certains territoires et puis dans d'autres territoires, elles n'ont pas réussi ou en tout cas on n'en sait pas grand chose puisqu'il n'y a pas eu d'évaluation sur ces expérimentations, donc d'évaluation faite en aval. Cela dit, on peut affirmer que la différenciation est déjà mise en œuvre dans notre pays. Et c'est en mai 2018 que le Conseil des ministres a fait le choix d'inscrire, en tout cas de sa volonté, d'inscrire dans la Constitution, dans le projet de loi de révision de la Constitution, pardon, la différenciation. Mais comme vous le savez, les débats ont été suspendus à l'Assemblée nationale euh, suite à l'affaire Benalla et n'ont toujours pas repris. Mais comme Emmanuel Macron et le gouvernement veulent absolument leur Big Bang à eux, ils détournent l'impossibilité pour le moment d'une révision de la Constitution en faisant renaître la différenciation dans la loi dite 3D. Pourquoi 3D Pour déconcentration, décentralisation et différenciation. Euh, cela dit, je voudrais quand même faire une petite euh, apporter un, une petite précision, euh, il ne faut pas euh, confondre décentralisation, déconcentration et différenciation. La différenciation, ce n'est pas un sujet technique, ce n'est pas de la technique, c'est un sujet euh, politique, très politique, qui, selon euh, Benjamin Morel, qui est maître de conférence en droit public, peut conduire à l'obscurité et à la confusion et qui a pour aboutissement une fédéralisation de l'État à géométrie variable et in fine une rupture fondamentale avec les valeurs républicaines. Quant à la décentralisation, ce n'est certes pas un mot magique, car nous savons que c'est par des politiques dites de décentralisation que des gouvernements successifs ont complexifié l'organisation territoriale avec la multiplication d'échelons territoriaux qui ont dilué les responsabilités et qui ont rendu l'action publique illisible pour les citoyens. Or, la décentralisation peut et doit répondre à des exigences de démocratie, de proximité, de clarté et être encadré par une action de l'État central qui doit accompagner les collectivités et non les délaisser sous motif d'indépendance, ce qui est d'ailleurs souvent hypocrite lorsqu'on regarde la pressurisation financière exercée sur le local dernièrement. Alors le soi-disant nouvel acte de décentralisation voulu par Emmanuel Macron est en réalité... Une manipulation du terme de, de décentralisation, terme qui n'est pourtant pas incompatible avec la République, je dis bien la décentralisation. En utilisant le terme de décentralisation pour en réalité mettre au point une différenciation territoriale, le gouvernement opère une réelle modification de, de, de la nature même, de la République française en la fédéralisant et en réduisant à peau de chagrin l'importance des lois des représentants élus, des citoyennes et citoyens censés assurer la démocratie et l'égalité de tous et de tous devant la loi permettre au local de déroger aux lois brise en fait la solidité de notre République qui devient alors un véritable terrain de jeu pour négocier ce qui ne devrait pas être négociable puisqu'émanant de la volonté du peuple pour s'appliquer à tous et protéger toutes et tous de la, de la même manière. Différencier les compétences des collectivités de même niveau fragilise donc euh, la République par un éclatement incohérent de ce qui fait ce qui en fait l'unité perdant les citoyens dans une organisation territoriale illisible à plusieurs vitesses, ouvrant la voie aux inégalités territoriales, perpétuant, perpétuant les inégalités entre les citoyens, alors que l'égalité entre les collectivités doit justement conduire à gommer les différences entre territoires riches et moins dotés. Alors il y a un débat qui est ouvert et que l'on retrouve dans le colloque que j'évoquais tout à l'heure, faudra-t-il, si l'ambition est de construire un fédéralisme à la française, changer la constitution Alors il y a des voix qui s'accordent pour dire que partager la puissance publique, adapter sur un territoire des lois, créer des règlements locaux, ça ne colle pas avec notre loi fondamentale, si c'était le cas, il faudrait la modifier. Or, pour aller vers un fédéralisme, il faut changer de logiciel et donc procéder à une révision de la Constitution. Et en tout cas, c'est l'ambition que l'on prête au président de la République et au gouvernement. Mais qui dit fédéralisme, y compris à la française, dit rompre avec l'unicité de la République. Alors, certes, nous sommes pour une sixième république, mais il ne me semble pas que nous soyons ou que nous souhaitions en finir avec une république une et indivisible, et surtout nous ne voulons pas rompre avec l'égalité républicaine. La république, c'est la chose publique. La république, c'est un système politique dans lequel la souveraineté appartient au peuple qui exerce le pouvoir politique. Directement ou par l'intermédiaire de représentants élus qui sont responsables devant la nation et qui permettent au peuple d'être à la source de la loi. Et dans la République, l'autorité de l'État doit servir le bien commun et s'exerce par la loi pour des citoyens libres et égaux. La République des communs, dans le sens où elle incarne la chose commune, se distingue de l'idée d'éclatement que représente le fédéralisme, qui se rapproche de l'idée de l'alliance, du contrat entre des entités indépendantes et différenciées, car tout simplement, libres de le faire. Le terme commun est particulièrement pertinent dans l'idée de la République française une et indivisible. Il y a d'abord et avant tout l'espace commun qui est la République et qui est formé de ce qu'on appelle communément les territoires. Alors autant vous dire que je n'aime pas du tout ce concept de territoire qui est pour moi un pur produit, un pur produit du libéralisme et qui est apparu sans fondement euh, démocratique. Mais bon, parlons de territoires qui ne sont pas en contrat les uns avec les autres ou avec l'État central, mais qui le forment et en font sa diversité, sa richesse. Donc la, la République affirme l'unité de la loi qui s'applique au sein d'un État fort, reposant sur une organisation territoriale cohérente autour des communes dans un cadre départemental. Donc, la, la force de la République, elle ne repose pas sur un quelconque, un quelconque culte de l'État. Euh, tu me dis, Mathieu, hein, si, euh, où j'en suis, euh, c'est bon, voilà. Donc, euh, elle ne repose pas sur un quelconque culte de l'État, mais bien euh, d'un profond Attachement envers la révolution, libérant euh, et émancipant le citoyen de l'ancien régime, envers l'égalité, envers la souveraineté populaire. La loi dans la République a toute son importance et prend toute son importance parce qu'elle est conçue comme l'expression de la volonté générale qui se soucie de tous et qui se soucie de toutes. L'État y est souhaité comme au service de. La République et non l'inverse et c'est par la puissance de l'État que l'on peut s'assurer assurer, d'une application égale de la loi partout, pour tous, sur l'ensemble du territoire, contre l'arbitraire de particularismes locaux. Et dans l'idée de la République, il y a bien évidemment l'idée de s'assurer, d'assurer une égalité pour tous les citoyens formant les communs. Et cette égalité se déploie par l'impératif de proximité existant dans la République française, par l'importance de la commune, des communes et des départements qui sont conçus pour répartir de manière égale et efficace l'action de l'État dans ses composantes et par un tissu de services public devant être assuré partout. Et lorsque ce tissu ben, se dessert c'est la République qui est fragilisée et menacée et cela ouvre la voie à des individualismes et des particularismes locaux. Alors quant au fédéralisme, et c'est ce que défendent ceux qui prônent une Europe fédérale composée de grandes métropoles et de grandes régions, le fédéralisme c'est un mode d'organisation dans lequel chaque entité territoriale dispose d'une large autonomie et délègue certains de ses pouvoirs à une entité centrale, l'État fédéral. Et les compétences législatives, juridiques et administratives, ils sont alors partagées entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des collect de collectivités ou des États euh, fédérés. Et à l'origine du fédéralisme, on trouve l'idée de pacte, d'alliance, d'union entre groupements. Et dans ce partagé pouvoir, entre niveau fédéré et niveau fédéral, chaque entité possède son propre gouvernement, un statut, des pouvoirs garantis par la Constitution fédérale, mais reconnaît dans le gouvernement fédéral une autorité supérieure commune. Alors bon, on pourrait revenir après dans le débat, il y a des républiques fédérales qui existent déjà, on parle communément bien évidemment des États-Unis ou encore de l'Allemagne. Alors la crise euh, sanitaire, politique, économique, sociale que nous connaissons euh, euh, a donné donc une nouvelle teneur et peut-être j'y reviendrai après dans, dans, dans le débat au, au projet du gouvernement autour du futur projet de loi dit 3D et donc euh, l'exécutif en fait s'appuie aujourd'hui sur le mécontentement légitime qui s'est exprimé sur la gestion de la crise par l'état central qui a failli pour essayer de nous faire tomber dans un nouveau type de décentralisation, marquée donc par la différenciation qui acterait, selon moi, un bouleversement des principes et des valeurs de notre République. Merci beaucoup, Eliane. Applaudissements Applaudissements Pour rappel, euh, beau rappel de nos fondamentaux qui, d'ailleurs, nous rappellent notre histoire constitutionnelle. Comme je le disais en introduction, on est euh, plutôt dans une conception que tu défends euh, et que le groupe communiste au Sénat défend euh, d'inspiration euh, non pas girondine mais plutôt jacobine si on veut employer ces termes historiques et pour euh, continuer il y a d'autres territoires même si aussi euh, je suis d'accord euh, le mot de territoire renferme avant tout euh, une mauvaise conception de ce qu'on peut imaginer euh, euh, parce que derrière le mot territoire c'est d'abord une population c'est d'abord des réalités sociales économiques euh, je pense que Marine Tondelier pourrait nous parler de son expérience de semblant de république dans certains territoires reculés de notre république comme Enna Beaumont. Mais on peut parler de fédéralisme aussi. Bon. Euh, J'avais compris en voyant le titre de l'atelier que, qu'en euh, disant fédéralisme ou république, déjà on considérait que les, que les gens qui défendaient le fédéralisme n'étaient pas pour la république et je vous rassure, je suis pour les deux. Je voulais commencer par vous remercier de, de l'invitation et euh, féliciter les organisateurs parce que, étant moi-même organisatrice pour la direction de LV des Journalités des écologistes le week-end dernier, je sais à quel point avec le Covid c'était compliqué et je pense qu'on doit apprendre à vivre avec le Covid mais pas dans son ombre et que poursuivre les débats démocratiques, les échanges, euh, doit être notre priorité. Parce que d'ailleurs on aura sûrement besoin d'aller manifester par exemple dans la rue dans les mois qui viennent et donc on doit montrer qu'on est capable de prendre en compte les nouvelles normes sanitaires mais en continuant toujours de débattre, de se battre pour plus des démocraties, d'échanges et de lutter pour nos droits qu'ils soient sociaux ou environnementaux. Euh, je vais donc avoir la lourde tâche de, de vous parler de, de fédéralisme. Je suis à la direction d'un parti qui est, est éminemment fédéraliste, puisque euh, adéquation du fond et de la forme, on le prône et on se l'applique. C'est-à-dire que le poids, il est en région. Je suis, tu l'as dit en, en intro, je suis délégué général d'une fédération d'associations où là aussi euh, les forces sont euh, en région. Et c'est vrai que j'ai eu l'habitude de bosser dans ce genre de structure, et, et, et je, je me rends compte que pour certains, le fédéralisme peut être diabolisé, euh, peut susciter un certain nombre de, de réticences, etc. Et peut-être qu'il faut revenir aux sources de ce qu'est le fédéralisme pour qu'on se comprenne bien et qu'on voit qu'il n'y a pas péril on la demeure forcément quand on parle de, de fédéralisme et donc revenir aux, aux sources de cette notion. Euh, vous dire aussi que quand on parle de fédéralisme, en fait souvent l'avis qu'on a sur la question euh, est... Euh, historiquement marqué parce que vous avez pu vivre. Je vous donne deux exemples qui peuvent paraître un peu provoquants mais qui, euh, qui disent beaucoup de choses. Euh, en en, en Grande-Bretagne, euh, on ne parle pas de « federalism », la presse un peu à scandale dit le « F-word ». Tellement c'est une insulte, on ne peut pas prononcer, on dit le mot en F pour dire fédéralisme, parce que pour cette presse un peu de droite, et de droite, droite, droite, et de Brexit, etc., euh, le, le, le fédéralisme c'est euh, la méchante Europe. Alors qu'en vrai, de ce que je vous ai expliqué, vous, vous allez comprendre que l'Europe actuelle, elle n'est pas fédérale, euh, elle ne va pas au bout de la logique fédéraliste, et peut-être que ça irait beaucoup mieux d'ailleurs si, si elle y allait complètement, en donnant, comme tu le soulignais Eliane, beaucoup de, plus de poids aux États, et sans leur imposer des choses, mais plutôt en, en donnant du poids, dans les, dans les États plutôt qu'au niveau européen et en ayant de vraies institutions démocratiques. Donc, ça, c'est euh, la Grande-Bretagne. L'exemple allemand, à l'opposé, euh, a un construit historique totalement différent. L'Allemagne est fédérale parce qu'ils ont vécu le traumatisme du Troisième Reich et que pour eux, euh, quand ils, enfin, le Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, l'antidote le, le, par excellence pour eux, c'est le fédéralisme parce qu'ils disent, ben au moins, voilà, les forces sont dans les landes, etc., plus jamais ça. Donc c'est pour vous montrer que ça dépend, enfin, selon le pays dans lequel on est né, selon le moment auquel on parle, on a des vécus qui font qu'on a un avis différent sur le, sur le fédéralisme, et il faut avoir conscience du, du poids de l'histoire euh, là-dedans, et, et pour dépassionner ce débat, parce que j'ai l'impression que c'est un, un débat... Euh, un peu, un peu passionné. Peut-être qu'il faut revenir aux sources de cette notion et euh, en tant qu'écolo, je vais vous faire le, le, la petite séquence d'anthropologie. Euh, euh, on, on est des mammifères en tant qu'être humain et en tant que mammifère, comme tous les autres mammifères, on est traversé par euh, un double instinct de base. L'instinct grégaire, qui nous pousse à chasser en meute, on va dire, qui nous pousse à vivre en groupe, parce que, pour le dire de manière caricaturale, mais pas tant que ça, euh, si vous n'étiez pas en groupe, en fait, vous n'arrivez jamais à tuer le mammouth, et donc euh, vous ne surviviez pas. Donc il y a cet instinct euh, grégaire, mais il y a le deuxième instinct, donc euh, à côté de cette force centrifuge, il y a une force centripète, qui est euh, là euh, quelque chose qui nous pousse par essence, comme plein d'autres mammifères, à nous distinguer à vouloir être différent du voisin, à dire euh, c'est mon scooter, c'est euh, mes électeurs, c'est ma république, etc. Et donc, en gros, à vouloir s'approprier, se distinguer. Et chaque être humain et même chaque mammifère est traversé par euh, ces deux forces. En gros, c'est le yin et yang. Et le fédéralisme, c'est une manière subtile, pas simple, mais euh, subtile, de chercher... En permanence, l'équilibre entre ces deux forces, entre la force centrifuge et la force euh, centri centripète, euh, en sachant que, historiquement, les modèles euh, d'État qui n'ont voulu fonctionner que sur la force centrifuge se sont toujours cassés la figure. Parce qu'en fait, euh, en ne reconnaissant pas l'autre force et en voulant l'occulter en tant en déni, en fait, comme elle existe quand même, ça finit toujours par se euh, casser la figure et et, et, euh, et voilà, on se, on se couche, on se couche on se couche yougoslave et on se réveille euh, ou serbe ou croate, parce qu'en fait, la tension était trop forte et que à la fin, euh, ça explose. Donc c'est euh, euh en, en tant qu'écolo, euh, euh, voilà cette notion d'écosystème. Notre ambition, c'est plutôt de rechercher euh, l'équilibre euh, entre euh, et, et, et en se disant bien que c'est complexe, que c'est fragile, que c'est une tension permanente, mais qu'en fait la vie c'est ça et qu'y compris nos écosystèmes naturels sont dans une tension euh, permanente et que en tant que politique, en fait, on est amené à gérer en permanence cette, euh, cette tension. Concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes d'institutions on a besoin d'un modèle qui marche sur ses deux pieds, c'est-à-dire de deux chambres. Euh, alors on a deux chambres en France, mais elles ne s'articulent pas exactement comme ça. Une chambre qui soit la force de l'union, le ying, je vais reprendre le, le truc du ying Yang, cest c'est-à-dire euh, une chambre qui soit ce qui nous unit. Où là, du coup, on est une prise en compte du coefficient démocratique, c'est-à-dire que euh, ce ne soit pas, euh, euh, par exemple, le sénat américain, il y a deux euh, sénateurs, que ce soit le Texas ou Hawaï. Donc ça, c'est plutôt la deuxième chambre, mais dans la première, on a bien une représentation, en gros, selon la, la population de chaque État, de chaque État, et euh, au Conseil régional d'Occitanie, par exemple, et ben, il y a deux conseillers régionaux de Lozère et il y en a 38 de Haute-Garonne, parce qu'ils ne représentent pas la même population. Donc ça, et cette chambre-là, son but est plutôt de voir ce qui nous unit. Et puis, une chambre euh, haute, la deuxième, qui là est une pondération inverse euh, et donc c'est le fameux euh, un état de voix américain, il y a d'autres exemples et donc on est sur un critère qui soit plutôt démocratique et une chambre qui soit plutôt citoyenne qui représente euh, à la même proportion chaque territoire ou région ou département selon euh, le, la, la maille que l'on prend. Et en Occitanie, je vous citais Lozère et la Haute-Garonne tout à l'heure, parce qu'ils ont créé cette Chambre des territoires. Ça faisait partie de leur projet au début du mandat, ils l'ont créé. Donc, euh, c'est une prime au petit territoire qui permet à la Lozaire dans cette Chambre, d'avoir huit euh, euh, sièges, alors que la Haute-Garonne n'en a que 12. Et donc, ça permet de rééquilibrer un petit peu les choses. Alors, c'est pas tout à fait équilibré non plus. Comme je vous disais, il y a plusieurs fédéralismes. Hein, chacun, veut, <rire> chacun va jusqu'où jusqu il le souhaite, mais euh, l'esprit est bien là. L'idée, euh, pour être vraiment fédéraliste, euh, c'est que euh, ces deux chambres elles aient le même exécutif, qu'elles gèrent bien le même budget et euh, on est là dans la forme la plus pure du, du fédéralisme euh, et après évidemment plein d'adaptations euh, sont possibles comme euh, je vous le disais l'Europe par exemple, l'Union européenne son, son slogan c'est unis dans la diversité donc on, re, on revoit bien là le ying et le yang unis dans la diversité euh, mais en réalité elle ne va pas euh, jusqu'au bout, euh, alors certes un, un eurodéputé euh, maltais il représente à la fin euh, moins d'habitants enfin plus d'habitants qu'un que, qu eurodéputé euh, allemand, non moins d'habitants pardon qu'un eurodéputé euh, allemand mais il n'y a qu'une chambre il euh, y a un point en fait, euh, il enfin, y a, a l'histoire de la Commission européenne qui n'est pas tout à fait euh, logique. Et en fait, euh, euh, l'Europe actuelle n'est pas une Europe fédérale et, et, et elle, est, elle serait sûrement beaucoup plus démocratique si, euh, si elle l'était. Pour ce qui est de la France, nous, euh, on est pour une 6ème République, mais ça, Eliane, euh, vous l'avez dit, vous êtes aussi, je pense qu'ici tout le monde est pour la 6ème République, pas forcément pour la même, mais en tout cas, on veut en changer. Ça fait déjà au moins un, un point d'accord. Euh, la nôtre, elle reprendrait cette notion euh, d'équilibre et euh, ce mécanisme de, de double tension, parce qu'en en fait, on estime que c'est très important de marcher sur ses deux pieds, et que si on ne marche pas sur ses deux pieds, en fait, on a cloche-pied et qu'on ne peut pas tenir indéfiniment euh, à cloche-pied sans se casser la figure. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas pour un modèle bonapartiste, clairement, on n'est pas non plus pour le centralisme bruxellois, euh, pour, euh, pour le dire euh, assez cash, mais on n'est pas non plus euh, des sécessionnistes qui veulent faire éclater la République. C'est pour ça que le titre fédéralisme ou République m'avait un peu fait euh, tiquer parce que en fait, l'un n'exclut pas l'autre euh, quand je dis on n'est pas sécessionniste je vais vous donner l'exemple des langues régionales parce que c'est un truc, c'est un débat voilà, qui, qui peut-être en 1789 pouvait faire peur parce que le français était menacé et que ce n'était pas dit qu'il s'impose, etc. Je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs il est plutôt menacé par l'anglais que par le breton ou le corse, donc on peut se détendre mais euh, nous on est très impliqué pour la défense des langues régionales au niveau de la France mais aussi de l'Europe et euh, vous savez en Bretagne par exemple il y a ce qu'on appelle les écoles diwan, c'est des écoles qui sont laïques qui sont gratuites, qui sont associatives, et qui sont entièrement en langue bretonne. Et euh, euh, le collègue Gérard Onesta, qui bosse beaucoup sur les questions de fédéralisme chez les Verts, je l'ai appelé pour préparer ce débat, et il me dit ben « moi il y a 20 ans, je suis allé aux 20 ans des écoles d'Iwan ». Si vous suivez bien, aujourd'hui elles en ont donc 40. Et donc il dit, il y avait ce, le président, enfin le directeur de toutes ces écoles, qui disait euh, « ben, on a le recul avec 20 ans de classes d'âge qui ont été de la maternelle, en gros, qui sont maintenant à la fac, et donc c'est intéressant de voir avec le recul ». Et il disait, moi, je ne peux pas vous dire que j'ai... Est-ce que j'ai produit des bons bretons J'en sais rien. Est-ce que j'ai produit des bons républicains et des bons universitaires J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que je n'ai pas produit un seul raciste. Parce qu'à la fin... La, re la reconnaissance des différences, c'est quelque chose qui pour moi est essentiel aussi dans la République et euh, plutôt que de forcer tout le monde à se mettre dans le même moule, la reconnaissance des différences est vraiment quelque chose qu'à mon avis, euh, il faut pouvoir enseigner, reconnaître et garantir. Il y a un autre exemple parce que j'ai vécu pendant un an en Suède et dans les pays nordiques, il y a la question du sami. Le sami, c'est la langue des Lapons. Et il y avait tout un débat parce qu'il y a quelques années, la Finlande a décidé de reconnaître le Sami comme deuxième langue officielle. C'est un geste très... C'est pas juste c'est toléré, vous pouvez... Dans, en Laponie, vous faites ce que vous voulez et tout ça. On reconnaît le, le Sami comme deuxième langue officielle. D'ailleurs, vous étiez là avant nous et tout ça. Et euh, il y avait une terreur que ça divise l'État, qu'après, ils prennent leur autonomie et tout ça. Et au contraire ça a calmé le jeu puisqu'ils se sentaient respectés dans leur diversité que le SAMI est d'une deuxième langue officielle, d'ailleurs il y a quatre types de dialectes différents donc ils ne parlent même pas tous vraiment la même langue et ça s'est très bien passé, les craintes ont été, ont été calmées donc moi je pense vraiment que la diversité elle, elle renforce l'union et que c'est nier la diversité au contraire qui, qui divise. Pour finir sur la présidentielle parce que vous avez parlé des, des, des, des territoires, des départements, des régions on pourra en reparler dans les questions mais la présidentielle c'est aussi quelque chose qu'on a en tête et je pense qu'on a comme point commun ici d'être assez lucide et critiques euh, sur la manière dont les présidents sont élus aujourd'hui en France, euh, sur ce qu'ils en font euh, du coup et sur la désillusion que ça crée de plus en plus à chaque mandat et sur le fait qu'on aille voter euh, pour des gens qu'on n'aime pas trop mais parce qu'on a peur des autres ou pas d'ailleurs parce qu'il y a aussi des gens qui ne veulent plus aller voter, enfin tout ça quoi. Euh, la Ve euh, République, ça a été vécu en France à l'époque comme une grande avancée, parce qu'on allait pouvoir chacun choisir le chef, et donc vraiment, c'était ultra-démocratique. On, on le voit maintenant, et de l'étranger, euh, ça fait longtemps qu'on ne en fait, nous envie pas ce modèle, euh, parce que ce, ce Bonaparte, ou ce Jupiter, vous l'appelez comme vous voulez, qui peut, d'un trait de crayon en deux secondes, prendre un tas de décisions sans aucun, euh, sans, sans rendre compte à personne, en fait, pour beaucoup de sujets, euh, ça c'est un problème. C'est devenu d'ailleurs l'élection reine qui cristallise tout le jeu politique, mais quand on est écologique, on se rend compte que notre démocratie actuelle elle manque de deux choses la première c'est la participation citoyenne et je pense que c'est quelque chose qui est aussi ici très reconnu c'est pour ça qu'on demande le référendum d'initiative citoyenne c'est pour ça qu'on euh, qu veut même le droit de vote des étrangers enfin, il y a plein de sujets sur lesquels on demande plus de démocratie et pour moi le fédéralisme donner plus de poids par exemple aux régions puisque nous sommes un, un parti nous régionaliste plus que fédéraliste euh, c'est aussi le fait que les décisions se prennent au plus proches. et je peux vous dire que si on était dans un état régionaliste il y aurait beaucoup moins de grands projets inutiles il y aurait beaucoup moins de centrales nucléaires parce qu'en fait, euh, personne n'en veut chez soi, et donc à un moment, le fait, quand elles sont là, on veut les garder, parce que c'est de l'emploi, ça j'entends, mais euh, je ne pense pas que si les décisions avaient été prises de manière euh, démocratique, par exemple, à la métropole de Lyon, il y avait ce projet, vous savez, ils ont un périph' à Lyon qui fait les, les deux tiers du, du tour de la ville, et il fallait construire le troisième tiers, et, et, et en fait, euh, l'élection là, elle a tranché très fermement le sujet. Et parce que c'est localement que ça a été décidé, et qu'en général, pour les grands projets d'autoroute et tout ça, et le Castre-Toulouse, il y a plein d'exemples, du haut, on veut grand projet inutile, du bas, quand ça passe dans son jardin, on le veut un petit peu moins. Et donc, il y a cette histoire de participation citoyenne, mais aussi cette histoire du temps long, des communs, des droits humains, tu en as parlé aussi un peu, Eliane, des communs. Et donc, euh, peut-être que c'est ça, en fait, le rôle du président peut-être qu'il faut laisser les deux chambres, la haute et la base, comme je l'expliquais tout à l'heure et que, euh, en fait, on est un président qui lui soit consacré à la hauteur qui laisse faire la démocratie parlementaire et que ce président, il ait un droit de recart, un droit de blocage, un droit d'impulsion euh, et qu'il soit entouré de tis, tout ce qui s'équipe, tout ce qui s'occupe finalement de, de, de dans la République, de défendre les droits le défenseur des droits, le médiateur de la République, le, le contrôleur des lieux de privation de liberté, etc. le saisir dans une version remasterisée, bien sûr etc. Et, et que du coup, ce voilà, ce serait ça le, le vrai euh, fédéralisme, c'est qu'on euh, ait un président qui prenne de la hauteur, qui, qui soit dans le temps long. Euh, cueillir ces chambres avec une chambre aussi euh, des communs, et puis euh, qu'on euh, ait plus de pouvoir pour les régions. Peut-être qu'on en débattra tout à l'heure, mais moi j'entends je, hein, l'écran sur la différenciation. Je vais vous dire, je suis du Pas-de-Calais, donc euh, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on explique qu'on va, on va délocaliser beaucoup des choses, moi je me dis toujours, bon, bah c'est sûr que si le RSA on l'a dans le Pas-de-Calais ou que l'aide sociale à l'enfance on en est bénéficiaire dans le Pas-de-Calais, le risque c'est qu'en en fait il euh, y a un problème pour l'égalité. Mais actuellement, euh, quand, Eliane, quand tu disais euh, la République, euh, il faut la, la protéger, enfin ce serait une menace pour la République fédéralisme, mais la République elle est déjà menacée et pas par le fédéralisme, et quand on dit faut faire attention à l'égalité des droits, on est dans une République qui n'est pas fédérale et il n'y a pas d'égalité des droits, c'est pas vrai et aujourd'hui dans le Pas-de-Calais c'est compliqué et donc moi je, je pense qu'il faut voir ça aussi comme une solution ça veut pas dire que euh, c'est euh, le Pas-de-Calais tout seul et la Seine-Saint-Denis tout seul etc, ça veut dire qu'il y a une péréquation ça, et, et ça veut dire que bah bien sûr, parce qu'aujourd'hui le problème c'est que, il euh, des... On, Fabien l'a dit tout à l'heure dans son discours auquel j'étais très attentive, euh, y a des, euh, on donne des compétences sans donner l'argent, donc c'est sûr que ça ne peut pas marcher, et, et du coup c'est sûr que ceux qui étaient déjà pauvres au début euh, en termes de département le sont encore plus, mais euh, aujourd'hui on a besoin de régions qui innovent euh, sur le plan social qui innovent sur le plan euh, écologique et euh, par exemple quand on, quand on parle de faire des expérimentations du revenu d'existence on voit, je sais que Damien Carême il s'est battu euh, là-dessus à Grande-Synthe sainte enfin, c'est pas dans la tradition française l'expérimentation, tu l'as dit toi-même, ça, ça se fait très peu et quand ça se fait, ça se fait pas bien et en fait des droits ont été conquis parce que des gens à un moment ont expérimenté ont expérimenté dans certains départements le fait que euh, on allait accompagner autrement les femmes qui revenaient de la maternité chez elles, moi j'ai envie qu'on expérimente le droit de vote des étrangers, j'ai envie qu'on expérimente plein de choses positive et donc je ne je, je peux pas te dire si je suis pour ou contre la, la différenciation que va proposer le gouvernement puisqu'en fait ce projet de loi on ne sait pas grand chose dessus, je vois le risque que tu poses mais je, je vois aussi peut-être une manière parlementaire de travailler pour qu'on ait le meilleur, c'est-à-dire de pouvoir avancer plus vite sur le social, plus vite sur l'environnement, dans les régions, les départements qui le souhaitent, sans euh, aller dans le moins disant qu'il a c'est sûr il y a un risque, qui vous inquiète et à juste titre. Donc voilà euh, ce que j'avais à vous dire, je vous parlerai de imboulement une autre fois, vous m'inviterez sur le fond national, mais euh, je voyais pas comment parler d'un moment dans fédéralisme ou république. Voilà. <rire> On peut toujours. Euh, merci beaucoup Marine Tondelier. Maintenant, je vous propose d'avoir le point de vue d'Alexis Corbière qui sera peut-être différent de celui que nous venons d'entendre. Merci. Euh, merci à tous. Merci euh, déjà au Parti communiste français pour, pour cette invitation. J'en suis sensible et à travers moi, bien sûr, euh, tous mes amis de, de la France insoumise. Un mot aussi, vraiment, un salut à ma camarade, parce que je sais que c'est partagé, Daniel Obono, et je vois que même le président de la République l'a passé un petit coup de fil aujourd'hui. C'est dire quand même qu'il y a une émotion partagée, même si après, je sais que ce n'est pas le cas, mais chez vous, mais même des gens qui ne partagent pas nos opinions, les opinions de Daniel, mais là, il y a quelque chose qui va trop loin, représenter, évidemment, une femme noire. Et comme tu me le dis, c'est ça aussi la République, au bout moment, il y a des choses qui vont trop loin. Bon, je crois que c'est parti, je transmettrai le fait qu'il y a eu un applaudissement et Daniel il sera sensible, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de temps, je ne développe pas plus que moi qui suis un de ses amis, elle reçoit des photos de singes, de, de chimpanzés depuis trois ans, des insultes permanentes, des douilles de balles dans des enveloppes, etc. C'est son quotidien, est, elle est assez silencieuse là-dessus, elle n'ose pas trop en parler, mais je veux dire, ça montre quand même que dans ce pays... Le racisme et la vision très stéréotypée, évidemment, d'une femme, d'une femme de couleur qui fait de la politique, euh, est encore heurte des gens. Bon, une fois qu'on a dit ça, alors, chers amis, il y a un, un débat euh, fédéralisme ou république Le titre pose une alternative. Euh, comme tu l'as dit, euh, je vais peut-être essayer de, de réagir à des choses qu'a qu dit Marine Tondelier. Je, je, je la remercie d'avoir présenté. Euh, euh, et euh, un projet politique qui se dit et qui s'assume fédéraliste, moi mon propos s'inscrira dans les pas de, de ce qu'a dit Eliane tout à l'heure, ce ne sera pas un étonnement. Mais déjà, il y a des mots piégés, je vais essayer de partir là-dessus, pour ne pas répéter les choses qui ont été dites. Fédéralisme ou République, qui renvoie depuis quelque temps à un habillement idéologique qui consiste à considérer dans ce pays, qu'il y aurait un mal qui s'appellerait notamment le centralisme jacobin, le jacobinisme qui serait quelque chose de terrible une fois qu'on a dit le mot, virgule on va dire après la guillotine, on va évidemment profiter au passage pour considérer que Maximilien Robespierre est une espèce d'Hitler à perruque qui franchement est un fou sanguinaire, parfois même faites une émission, vous invitez un psychanalyste qui va expliquer pourquoi, deviennent toutes ses passions, etc. Donc c'est terrible, et à l'inverse il y a quelque chose qui est extraordinaire, sympathique le girondisme tous Girondins aujourd'hui, tous Girondins, alors j'ai même fait euh, la liste de tout ça, par exemple Emmanuel Macron, la première chose qu'il a fait quand on a été élu député, c'est réunir les parlementaires à Versailles et il a proposé à l'ensemble du Congrès un pacte Girondin. De quoi s'agit-il On va essayer d'en parler, mais Emmanuel Macron a clairement, et le débat qui a été présenté tout à l'heure s'inscrit dans cette volonté, mais ça va beaucoup plus loin que ça tous Girondins, je vous le disais tout à l'heure, Jean-Christophe Cambadélis avait, il y a peu de temps, écrit un livre où il disait « La gauche de demain sera Girondine ». Ça part aussi de l'autre côté. Robert Ménard a fait un livre qui dit, lui, il propose une, une droite vraiment Girondine. Vous rajoutez parfois quelques intellectuels, type Michel Onfray, qui vient nous dire aujourd'hui qu'il faut en finir, là encore, avec le jacobinisme. Il faut redonner le pouvoir aux communautés, aux collectivités, aux régions et faire une révolution pacifique inspiré des Girondins de la Révolution Française. Tous Girondins, vous dis-je. Il faut être Girondin aujourd'hui. Ah bon. Je dis ça parce que ça complique sacrément le débat. Premièrement, cette vision de la Révolution Française est totalement fausse. On pourrait refaire ici, et je sais que le Parti Communiste Français, parmi toutes les choses qu'il a apportées dans l'histoire de notre pays, c'est autant un grand apport intellectuel universitaire euh, sur euh, la Révolution Française. Je salue au passage, peut-être qu'il n'est pas venu, Claude Mazoric qui fait partie de cette grande lignée d'intellectuels universitaires qui ont permis d'avoir une vision non déformée de la Révolution française. Mais si je dis ça comme introduction, c'est que c'est ça le cadre idéologique dans lequel ce débat a lieu. Ce qui aurait été terrible, c'est quelque chose d'hérité de la Révolution française, totalement négatif, à tel point que c'était Sébastien Lecornu, ministre délégué aux collectivités, qui avait porté un projet de loi euh, qui est avancé sur euh, des, des, des compétences supplémentaires données aux régions, avait dit clairement qu'il s'agissait d'en finir avec cet héritage centralisateur jacobin de la Révolution française. Alors Un mot, sans faire euh, du pédantisme historien, premièrement, Dire, comme le dit par exemple Michel Onfray, que les Girondins seraient, auraient fait une révolution pacifique. Je rappelle au passage que le grand désaccord structurant avec les Jacobins, c'est le fait que les Girondins veulent faire la guerre et vont faire la guerre, et les Jacobins, à travers notamment Maximilien Robespierre, ne le veulent pas. Deuxièmement, je me corrige moi-même. Le mot de Girondin n'existe pas durant la Révolution française, il ne s'appelle pas comme ça. Notamment leur grand chef de file est un député tout à fait intéressant qui s'appelle Brissot, c'est plutôt un groupe de députés qu'on va appeler les Brissotins, et c'est beaucoup plus tard Lamartine qui va raconter de manière avec un style flamboyant mais discutable sur le fond historique, une histoire de la Révolution française qui va appeler l'histoire des Girondins, parce que certains de ces députés brissotins Certains, pas tous, étaient notamment originaires de Gironde. Mais le débat ne se posait pas comme tel, et je dis au passage, quitte à faire s'évanouir certains qui nous écouteraient hors ces murs, qu'ils étaient tous jacobins en vérité, parce qu'ils discutaient, enfin tous, pour ce qui est de ces gens-là, Brissot aussi était au point de départ un jacobin. Bref, tout ça est extrêmement compliqué, et croire qu'il y avait deux partis politiques, clairement distincts, qui sur des questions notamment d'organisation de la République se sont affrontés est totalement faux. Voire même, on dit, les Girondins étaient des fédéralistes. Faux. Aussi, les Girondins n'étaient pas pour une organisation fédérale de la République et le, le grand débat qui va amener d'ailleurs à des, des, des confrontations assez dures entre ce qu'on va plutôt appeler les Montagnards et les Brissotins ne porte pas sur l'organisation de la République, même si dans ces contradictions, les Girondins défaits politiquement par les Montagnards vont parfois accompagner des mouvements de sécession de certaines villes qui ne veulent plus renvoyer l'argent de l'impôt vers la convention, qui lèvent des armées contre la convention et effectivement ça va participer à le fait qu'ils soutiennent ces sécessions de la République, cet affaiblissement de la Révolution française, ça va amener à ce que les montagnards vont parfois les caractériser comme étant des fédéralistes. Mais attention, tout ce débat ne le reprenons pas nous-mêmes, il est extrêmement confus, caricaturé. Alors pourquoi je parle de ça C'est parce que n'en rajoutons pas nous-mêmes. Moi, pour ma part, je me réclame clairement comme un continuateur, et je sais qu'ici, j'aurai des oreilles assez, euh, comment dire, un accord avec moi, dans cette filiation montagnarde jacobine. Mais le désaccord sur, des questions, sur la question de l'organisation de la République avec la Gironde, ne le simplifions pas. Alors, si j'évoque tous ces éléments, c'est que quand Emmanuel Macron nous promet un pacte girondin, de quoi parle-t-il De quoi parle-t-il Quand Jean-Christophe Cambadélis nous dit demain.. Euh, il faut, on va reconstruire la gauche autour de valeurs Girondines, Nous-même, de quoi parle-t-il exactement D'un point de vue historique, c'est du baratin. Par contre, effectivement, ce qu'ils veulent, c'est habiller historiquement. C'est-à-dire dire en fait « je suis du côté des démocrates contre les tyrans », une réorganisation de la République. Et là, je m'inscris dans la continuité de ce que nous dit Eliane. C'est-à-dire qu'il y a une volonté aujourd'hui, je le crois, parce que tout l'enjeu de la discussion est moins une discussion, comment dirais-je, intellectuelle, qu'une discussion très pratique par rapport au contexte où nous sommes. Je considère aujourd'hui que les gouvernements qui mènent des politiques libérales considèrent que la loi, l'égalité de la loi sur l'ensemble du territoire est un obstacle, est un obstacle. Au, à la concurrence entre les entreprises est un obstacle aujourd'hui au fait qu'il y a des normes, qui peuvent être des normes d'ailleurs écologiques, des normes sociales, qui sont des contraintes. Et il s'agit bien souvent, pour tous ces gouvernements qui se sont succédés, de voir de quelle manière, progressivement, bien sûr c'est difficile dans un pays qui a la passion de l'égalité et qui est né au, au, au cœur de cette chaleur de la Révolution française, de revenir totalement là-dessus, c'est pourquoi il faut l'habillage idéologique dont je parlais, qui va loin, hein qui va au fait que euh, sur France Télévisions, les principales émissions historiques sont confiées à Stéphane Bern qui depuis des années travaille idéologiquement ce pays pour arriver à dire qu'il faut avoir honte de la manière dont s'est constituée la nation et qui veut amener à une situation de dislocation progressive pour faire en sorte que pour le bien des affaires, eh il n'y a pas de loi nationale, il n'y a pas de contrainte. Alors ça c'est quelque chose de mon point de vue fondamental. Ce pays s'est construit historiquement dans la Révolution française. Ce qui fonde la nation, c'est la République. Et sur une idée, l'égalité des droits. L'égalité des droits. Et cette idée-là, je ne suis pas pour que nous la lâchions. C'est une idée fondamentale. Et au passage, quand Monsieur Castex, à l'occasion de son discours d'investiture, prononce 25 fois le mot « de territoire » et dit des élus que vous êtes des représentants des territoires, je lui dis non, je suis un représentant de citoyens, pas de territoire. Parce que je représente des citoyens dans le cadre d'une volonté républicaine où je veux l'égalité des droits sur l'ensemble de la République. Et si on est évidemment défenseur d'un territoire, ce n'est plus tout à fait la même idée. Parce que par définition, aujourd'hui, si notre territoire, eh bien, on veut récupérer éventuellement une entreprise qui vient s'installer localement parce qu'il n'y a pas assez d'emplois, eh on va chercher à la faire venir, on va essayer d'être attractif. Et généralement, l'attractivité sur les territoires pour faire venir les entreprises, vous le savez bien, aussi bien que moi, ça se passe souvent par le fait qu'est-ce eh qu qu'on va faire Des zones franches sur le plan fiscal, toute une série d'aménagements qui fait que, eh bien, effectivement, ça coûte moins cher de venir chez vous plutôt que chez le voisin. Donc cette logique en vérité de représentation des territoires est une logique de concurrence qui disloque complètement ce qui est l'impulsion originelle de la République, donc dans ce débat en vérité on le voit bien, il y a ceux qui restent attachés, de mon point de vue bien sûr que je simplifie, que je pousse les arguments jusqu'au bout, mais ceux qui restent attachés à l'idée que être français c'est être républicain, être patriote c'est rester attaché aux valeurs de la République et c'est défendre l'égalité de la loi, l'égalité des citoyens face à la loi et la force de la loi sur, euh, comment dirais-je, les spécificités locales. La loi est une norme qui fait que, quelle que soit notre situation sociale, nous sommes égaux. Et cette loi, elle doit avoir la même valeur sur l'ensemble du territoire. Et là, on voit bien que c'est une autre chose qui se met en place, et je ne veux pas polémiquer plus que ça avec Marine, mais évidemment, l'Union européenne est le cheval de Troie d'une grande dislocation des États-nations dans une volonté, sur la base du modèle allemand, de dire que progressivement, il faudrait que cette France centralisatrice, mais pas centralisatrice dans une, dans une vision dictatoriale, mais qui a centralisé le fait que c'est la loi qui reprenait le pas sur toute une série de provinces, de baronnies locales, de spécificités. Euh, tout de même, ra rappelez-vous que, là encore sans aller trop loin, sur la question de l'unité linguistique, premièrement, euh, le jacobinisme n'est pas opposé aux langues régionales c'est un autre débat, c'est la troisième république qui effectivement veut une chose, c'est que l'ensemble des citoyens sachent parler français et que pour que les, les citoyens sachent parler français les instituteurs de l'époque qui ont une pédagogie un peu rude vont aller dans les... oui une pédagogie un peu rude mais pas contre le... pas, con... pas, pas, pas spécialement contre les, le, le, le, le, les langues régionales pour reprendre ce terme parce qu'à l'époque on mettait des calottes, des bonnets d'âne on punissait et effectivement la volonté c'est que notamment les petits paysans qui parlaient le breton, à la maison, etc., apprennent sur la base de ce que je vais appeler une espèce d'immersion totale, comme le pratiquent aujourd'hui certaines écoles qui veulent apprendre les langues. Effectivement, à l'école, on ne parlait pas le, la langue qu'on parlait à la maison. d'accord Mais il n'y avait pas de volonté de génocide culturel, ou je ne sais trop quelle bêtise, comme j'entends aujourd'hui. C'était par contre s'assurer que tout le monde parle français pour pouvoir se comprendre. Et c'est le même débat au cours de la Révolution française jusqu'à 1793. Même il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est écrite dans toute une série de langues. Elle est écrite en breton, elle est écrite en occitan, elle est écrite en alsacien, etc. Sauf que c'est un travail énorme qui, qui va avoir lieu parce que ne croyez pas qu'il y avait uniquement cinq ou six langues régionales. Il y en avait une dislocation qui fait d'une vallée à une autre, c'était pas la même chose. Donc au bout d'un moment. La Convention va considérer qu'il est quand même important que l'ensemble des citoyens comprennent les droits qui sont proclamés, que ça se passe au moins dans une compréhension des citoyens. Donc il va y avoir un premier pas et parfois un discours qui va être un petit peu rude vis-à-vis -vis des langues régionales en considérant qu'il est important que chaque citoyen se comprenne. Mais ça les amis, franchement, c'est une feuille de route dans laquelle moi je continue à me reconnaître, que l'ensemble des citoyens se comprennent. Non, pas en empêchant qu'on puisse aussi parler une autre langue. Moi, je le dis vis-à-vis, -vis, des fois, on me prend pour un affreux personnage anti-je sais pas quoi. Mais d'abord, je veux la garantie qu'on apprend une langue commune pour se comprendre. Et par exemple, je digresse, mais un des désaccords que je peux avoir, c'est que je suis pour qu'on mette de l'argent public dans les écoles publiques, mais je vois d'un œil parfois, je dis attention, est-ce qu'il faut financer publiquement des associations, fussent-elles très sympathiques comme les écoles d'Iwan, qui progressivement fabrique le fait que les enfants ne vont plus à l'école publique, et qu y a même qu'on va se fabriquer une école entre, en unité linguistique. Je vais vous poser un débat. En Bretagne, évidemment, on me dit que tout ça est très sympathique. Et je polémique pas sur le fait que le breton actuel et la réunification de quatre langues, qui parfois, avec le galop, etc., n'est même pas le breton que parlaient les grands-parents. Je reste gentil sur ce point. Mais moi, en Seine-Saint-Denis, je peux avoir aussi une revendication de gens qui me disent « Mais moi, j'aimerais que mes enfants parlent la langue de mes grands-parents. » Mais ça va être quoi, la langue Portugais, l'arabe, etc. Bon, est-ce que nous, on veut vraiment pousser à ce mouvement en disant, après tout, c'est une revendication légitime qui doit avoir un financement public J'insiste qu'il doit avoir un financement public parce que tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on scolarise ses enfants où on veut. Mais le débat derrière ça, c'est de dire, attention, les amis, à ce que tout ça ne serve pas prétexte, à ce qu'on retrouve bien souvent, sociologiquement, des gens qui sont très investis, mettent leurs gamins dans des, dans des écoles linguistiques. Et puis, à côté de ça, hein, les, les petits pauvres, ils vont à l'école publique, qui a de moins en moins de moyens. Bon. Vous voyez mon idée, je sais que je pousse le trait parce qu'il y a des projets tout à fait sympathiques, notamment que ce soit l'Occitan, moi j'ai appris l'Occitan quand j'étais au lycée et tout, mais j'aimerais que les amis qui mènent la bataille pour les écoles d'Iwan l'amènent au moins avec autant de fermeté pour qu'on ouvre des postes au CAPES, de Breton, d'Occitan, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Pourquoi on n'apprendrait pas tout ça au sein du service public Moi je reste attaché parce que le service public, il a plein de défauts, mais il garantit quand même l'unité des droits et la garantie que sur l'ensemble du territoire, etc. Ce qui, à l'heure actuelle, effectivement, est de plus en plus, ce que je viens de dire, une proclamation qui mérite d'être vérifiée. Je suis élu de Sainte-Saint-Denis. Le problème de la Sainte-Saint-Denis aujourd'hui, c'est qu'effectivement, elle a plus de besoins que les autres départements et elle a moins de moyens qui lui sont donnés. C'est même un rapport parlementaire qui est fait par deux parlementaires, un Dans Marche et un républicain, et qui, qui le dit. Nous avons rencontré tous les parlementaires réunis, Edouard Philippe qui a dit on va corriger ça, on attend toujours que ce soit corrigé. Donc le débat aujourd'hui n'est pas tellement de, de, de pousser encore plus, de mon point de vue, hein, pardon d'être un peu radubonné, vers le fait qu'un peu plus des territoires aient droit à des expérimentations, ou à des différenciations. Mon débat est d'abord de s'assurer que l'ensemble des départements des régions aient droit à l'égalité, au moins de moyens, ce qui n'est pas le cas. Est-il normal qu'un collège le moins doté de Paris ait plus de moyens financiers que le collège le plus doté de Sainte-Saint-Denis non. Est-il normal que la police ait quatre fois des effectifs supérieurs dans les Hauts-de-Seine qu'en Seine-Saint-Denis, etc. C'est etc. là la bataille centrale, me semble-t-il, s'assurer de l'égalité. Et de ce point de vue-là, ça va évidemment de front à revers avec ce que propose le gouvernement. Pour le dire en une formule, la différenciation des droits oui, la différence, le, le droit à la différenciation pardon, que nous propose Castex, en vérité, ça revient, ce droit à la différenciation, à la différenciation des droits, en vérité. Parce que progressivement, vous allez avoir une dislocation, et c'est l'enjeu auquel il faut réagir. Alors, il me reste deux, trois, rien se terminer Une minute, ou deux, allez, puisque... Moi, quand j'entends je, dire « oui, mais c'est au niveau local qu'il y a les meilleures décisions qui sont prises », tout ça se discute. La question centrale que nous avons à régler, c'est celle de l'expression de la souveraineté populaire. La Ve République étouffe la représentation de la souveraineté populaire. Pour une raison centrale, c'est que les gens comprennent qu'hormis l'élection du président de la République qui concentre tous les pouvoirs, généralement, ils ont l'impression que les autres élections sont de faible intensité démocratique, n'y croient plus, etc., etc. Les élections régionales sont un cadre comme les autres élections, qui, qui ne suscite aucune passion civique supplémentaire. Voire pire, le taux de participation est relativement faible. J'ai pris l'exemple ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, 44% de participation lors des dernières élections régionales. Xavier Bertrand qui gagne, gagne dans une triangulaire, il fait 1 million de voix, il y a 4,2 millions d'habitants inscrits sur liste électorale. Il a 25% du corps électoral. Et le système des régionales fait en sorte que, hein, c'est comme au poker, winner tax all. le vainqueur gagne tout, il a 116 élus sur 170. Il a près de 70% des élus. Moi, ces, ces régions qui ont des systèmes démocratiques qui entérinent que le peuple peut ne pas venir voter, qui s'abstient, ça ne change rien. Celui qui concentre les pouvoirs de présidence peut en vérité représenter seulement un quart des électeurs inscrits, il aura 70% des élus. Ça me pose problème et ça ne rapproche pas le citoyen de l'instance politique. Euh, Raquel pourrait vous expliquer, elle m'expliquait ça l'autre jour, en région Île-de-France, selon le taux de participation, vous avez un nombre d'élus différent. En Seine-Saint-Denis, on a euh, deux fois moins d'élus que, que, que dans les Hauts-de-Seine. Je crois qu'il y en a 17 euh, en Seine-Saint-Denis et il y en a 32 dans les Hauts-de-Seine. Parce que vous avez un système en plus qui fait que plus vous votez, plus vous avez d'élus. Évidemment, comme on sait qu'aujourd'hui, on est dans une forme de suffrage censitaire qui est en train de se mettre en place, où c'est souvent les CSP+, les, les plus aisés qui vont voter, vous avez une sous-représentation populaire. Tout ça, je ne vois pas en quoi le fait de donner plus de pouvoir aux régions amènerait à ce qu'il y, qu qu y ait un bain civique euh, qui amènera à ce que le citoyen s'y reconnaisse. Ma conclusion, c'est fédéralisme, j'ai dit mon propos, République, oui à la République, mais pas à la cinquième. Et là-dessus, vous connaissez notre réponse. Évidemment, cette République-là, aujourd'hui, ne correspond pas à ce que nous entendons comme République. Quelle est la réponse Et c'est pourquoi, en même temps, ce que disait Marine, et je voulais la remercier, était intéressant. Nous, on est pour une assemblée constituante où les citoyens discuteront des formes d'organisation. Dans ce cadre-là, ça peut être intéressant de discuter, et le point de vue peut être tout à fait légitime, de voir de quelle manière il y a peut-être une vision moins centralisatrice du point de vue de la centralité des droits humains que celle que je défends, mais c'est au peuple qu'il faut redonner la parole, et il est clair que la Ve République, qui n'a jamais suscité d'ailleurs même l'élection présidentielle, le bonheur que tu décris, les marines. je rappelle que la Ve République naît dans la crise de la guerre d'Algérie, la peur d'un coup d'état militaire. Et plutôt, ce n'est pas du tout dans un moment d'aspiration populaire, mais plutôt dans un chaos démocratique, social et d'une quasi-guerre civile, que ces institutions autoritaires voient le jour où on va chercher le général de Gaulle, drapé de, de, du, du vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, pour essayer de, de reprendre un peu la main sur un pays qui est en train de, de se déchirer. Il est temps effectivement d'en finir avec cette monarchie républicaine, passer à la sixième à la république et rester attaché à ce qui, selon moi, est le fil conducteur de ce que représente toute l'histoire de l'émancipation humaine, l'histoire du communisme, du socialisme et quelque part de l'insoumission l'égalité des citoyens, l'égalité des citoyens sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble de la planète idéalement, l'égalité des droits, l'égalité des droits humains. Voilà. Merci. merci. Une petite devinette avant de passer la parole à Martine Filleul, puisque nous avons trop de temps, euh, qui est l'auteur de la formule les, le droit, les droits souverains du genre humain sur la terre Robespierre Martine Filleul Merci de me donner la, Merci au, au Parti communiste de m'avoir invité à ce débat particulièrement intéressant et vivant auquel je pense je vais ajouter une voix différente encore de celle des orateurs et oratrices précédents alors dans l'actualité récente moi j'ai relevé deux éléments qui interrogent fédéralisme et ou république le fameux accord historique des 27 états européens dont on a dit qu'il était un pas vraiment significatif vers le fédéralisme européen et le deuxième c'est le projet de loi organique qui a été proposé à l'Assemblée nationale par Jacqueline Gourault sur la facilitation, la libéralisation on va dire de l'expérimentation. Alors pour vous dire, moi j'ai choisi de vous parler également de Gouraud et de son projet décentralisation, déconcentration et différenciation et de cette fameuse liberté d'expérimenter. Pourquoi Parce que ce qui s'est passé à l'Europe, c'était de mon point de vue en tout cas un moment et seulement un moment de l'histoire européenne où les 27 États européens sont confrontés à un moment particulièrement difficile mais où il n'y a pas de changement institutionnel et contrairement aux analystes politiques, moi je trouve que de ce point de vue l'Europe a plutôt régressé face à cette crise du Covid puisqu'elle a été incapable de maintenir les droits euh, presque élémentaires comme celui de circuler au sein même de l'Europe. Et je serais curieuse de voir ce que l'Europe va faire euh, finalement de ces milliards et ces 27 États européens. Vont-ils être capables de s'organiser pour proposer un projet euh, de santé, un projet euh, de relocalisation de l'industrie finalement commun à cet État européen par contre, par contre, pour ce qui concerne la France, et ce projet du gouvernement, eh bien moi je pense qu'il y a effectivement danger et qu'il y a nécessité de se mobiliser parce que ces différents projets de loi ou projets de loi, ne sont pas anecdotiques, ne sont pas innocents et changent complètement, ou peuvent changer complètement la philosophie de la République et donc euh, j'ai choisi de vous en parler un peu mais sans doute comme je vous le disais avec quelques nuances par rapport à ceux qui se sont déjà expliqués. Alors le Covid, le Covid pour repartir de là, ben, je pense qu'il a eu au moins cet intérêt que de montrer que les collectivités territoriales avaient de la souplesse, de l'adaptabilité, de l'efficacité, de l'opérationnalité par rapport à un État qui s'est révélé très lourd, très lent à réagir à la crise et à proposer des réponses aux citoyens. Et euh, a mis, donc, cette crise du Covid, elle a vraiment mis les élus locaux au cœur de ces réponses apportées aux citoyens. Et c'est pour ça que au travers des ARS, on a bien vu qu'il y avait une vraie déconnexion de l'État, un État lourd, euh, hospitalo-centré et qui était dans une approche complètement financière. Et je pense que tout cela a montré que nous étions à la fin d'un cycle pour la République et qu'il y avait quelque chose de nouveau qui devait émerger de cette crise du Covid. Et je pense qu'au-delà des messages de sympathie qui ont été délivrés aux élus locaux, il fallait vraiment les remettre euh, au centre d'un dispositif et dire qu'ils étaient porteurs d'une nouvelle démocratie. S'ajoute à cela une recentralisation rampante avec une haute fonction publique qui prend de plus en plus d'importance, qui aboutit à des dysfonctionnements et à des doublons qui rendent vraiment complexe pour les citoyens l'appréhension de la République et des responsabilités de chacun. C'est pour cela que le groupe socialiste au Sénat a présenté un projet de résolution et a ouvert le débat sur la question de la décentralisation et les socialistes proposent un geste radical en matière de décentralisation. Il veut sortir de ces aménagements qui euh, ont été menés dans les, dans les lois que nous avons connues récemment et il dit, euh, en l'occurrence, qu'il faut rompre avec le conformisme ambiant en la matière et mettre en œuvre vraiment une république décentralisée, ce qui est inscrit dans la constitution depuis 2003 et propose de limiter les compétences de l'État aux compétences régaliennes. Je vous les connaissez parfaitement justice, sécurité, toutes compétences aujourd'hui qui sont les parents pauvres de la République. Donc euh, aujourd'hui, donc nous voulons, nous les socialistes, un État qui soit renforcé sur ses compétences et sur sa mission essentielle de péréquation entre les territoires. Il faut s'assurer que les biens et les services publics soient équitablement répartis sur l'ensemble du territoire et qu'aucun citoyen ne soit oublié. Il faut également qu'il soit renforcé dans sa mission de contrôle de l'égalité des collectivités territoriales. Mais par contre, donc, les socialistes proposent de supprimer finalement les doublons inutiles et de confier aux collectivités territoriales toutes les autres compétences et par exemple le département pourrait être et il a les moyens de l'être effectivement la collectivité vraiment responsable de tout ce qui concerne le médico-social et le social Plutôt que de partager cette compétence avec l'État, comme on le connaît, par exemple, pour ceux qui connaissent les compétences, mais vous les connaissez toutes, du département, avec ces aberrations que l'on connaît, par exemple dans le fonctionnement de la MDPH et d'autres responsabilités. Donc il ne s'agit pas, je le précise en tout cas pour les socialistes, mais vous l'avez compris, pas de fédéralisme pas d'un super-État qui se superpose aux États associés comme ça l'est en Belgique, il n'y a pas de souveraineté partagée, mais il y a bien une république décentralisée, c'est-à-dire qu'il y a des intermédiaires entre l'État central et le citoyen, il y a des compétences de l'État, et un grand nombre de compétences de l'État, beaucoup de compétences de l'État, qui sont confiées aux collectivités territoriales. Il s'agit là vraiment d'un système d'administration dans lequel le pouvoir est exercé par l'État et par l'intermédiaire de personnes morales qui auraient bien sûr, et ça c'est un élément important, qui auraient les moyens d'exercer euh, ces compétences, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et il faudrait dans ce cas écrire dans la Constitution que les moyens seraient assurés aux collectivités territoriales pour exercer ses compétences. Maintenant, vous faire état de mon point de vue, et je précise bien que c'est mon point de vue personnel sur la question de la différenciation, parce que mes collègues du groupe socialiste ne sont pas ennemis de la différenciation, mais par contre, moi, et je vous le dis, j'ai beaucoup, beaucoup de méfiance par rapport à cette différenciation et à ce que propose à la fois Jacqueline Gouraud mais également le président de la République, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a dit, sur le fait qu'il faut que les territoires aient la liberté de s'organiser, donc, et faciliter euh, les expérimentations. Moi, j'y suis euh, complètement euh, hostile, et euh, si, quand cette loi et ce projet de loi sera présenté au Sénat, moi, je voterai en mon âme et conscience contre, car je pense que là, il y a vraiment... Euh, une difficulté, alors de quoi il est question dans ce projet de loi organique, c'est de faciliter les expérimentations puisque aujourd'hui, mais peut-être Eliane l'a-t-elle précisé, les expérimentations euh, sont autorisées, il y en a eu 15 en France, mais une fois qu'elles se sont révélées concluantes, elles doivent être généralisées. Et ce que propose Jacqueline Gouraud aujourd'hui, c'est que ces expérimentations donc puissent être Autorisées euh, sans euh, être généralisées. Et donc moi, euh, même s'il existe aujourd'hui déjà une différenciation, une différenciation statutaire, la Corse, les Outre-mer, la métropole de Lyon, il s'agirait là vraiment d'une nouvelle liberté offerte au territoire qui effectivement irait à l'encontre des principes républicains de l'unité et de l'indivisibilité, mais vous l'avez déjà dit, et également, donc, euh, irait vers une individualisation de toutes les collectivités euh, territoriales qui ferait que ce seraient toujours les collectivités les plus riches qui auraient la possibilité d'innover, d'expérimenter et marqueraient vraiment une différence on pourrait, en passant d'une commune à l'autre, eh bien avoir d'autres lois, d'autres règlements qui s'appliquent. Et donc, vraiment, il y aurait, de mon point de vue, un, un manquement grave à l'unité de la République et également à l'égalité entre les territoires, puisque, encore une fois, la loi ne serait plus la même pour tous. Et donc forcément, ce seraient toujours les plus privilégiés qu'ils seraient favorisés dans ce cadre-là. Donc si je résume ma position, moi je suis favorable et je défendrai une république décentralisée parce que je pense que les collectivités territoriales eh bien, sont en termes de démocratie vraiment une une avancée significative, un, un atout pour la démocratie, une manière de décider au plus près du terrain, au plus près des citoyens et que plus on donnera de compétences aux collectivités territoriales et plus elles pourront associer de citoyens à leur devenir. Par contre, et vous l'avez compris, sur l'expérimentation, moi je pense qu'il faut l'expérimentation et la différenciation, je pense qu'il faut faire preuve de la plus grande vigilance pour ne pas dire euh, s'opposer fermement à cette euh, avancée soi-disant présentée comme telle par, euh, la, par le président de la République qui n'est absolument pas anecdotique. Donc il faut vraiment être vigilant et très méfiant par rapport à cette proposition du président de la République. Merci beaucoup Martine Filleul. Comme il est 17h27 et que théoriquement le prochain débat doit commencer à 17h30, mais comme on s'était engagé à ce que chacun des orateurs puisse avoir le petit mot de la fin, euh, je propose que Marine Tondelier puisse pour deux minutes reprendre la parole. Après je je fais comme vous voulez, je suis fédéraliste, la salle aussi peut décider. Bah je, je, je pense que tu peux en prendre trois et puis comme oui, ça on répond. Oui, à... je pense que oui. Alors du coup, j'en prends trois maximum. Euh, oui, je voulais revenir aussi sur un truc un peu particulier, qui est euh, les communautés, euh, enfin, qui est tout un ensemble. En fait, dans l'idée de la différenciation, il y a aussi, euh, il me semble, un sujet dont on n'a pas parlé, qui est euh, tous le, les changements qu'ils font au niveau des collectivités territoriales. Voilà, j'ai trouvé le mot. <rire> euh, et on voit euh, donc qu'il y a tout un tas de différences qui se créent, avec euh, notamment la disparition des départements au profit des collectivités territoriales métropolitaines, enfin des métropoles, ce qu'ils appellent les métropoles, mais qui euh, n'a un, un, pas de contenu juridique strict, puisqu'on voit qu'il y a la métropole à Paris, enfin le Grand Paris, qui est différente de la métropole de Lyon, qui est différente de la métropole de Marseille, qui est différente de toutes les autres métropoles, euh, et aussi de la, de la métropole strasbourgeoise. Donc on voit que ça aussi c'est un, un, un grand problème en réalité puisque euh, les gens ne savent plus pourquoi ils votent. Et je pense qu'il y a ça qui est très important, qui n'a pas trop été évoqué, c'est, euh, puisqu'on en a parlé ce matin, la question de la démocratie en fait. Le savoir euh, euh, en réalité pour qui on vote et qu'est-ce qu'on cherche à à faire émerger en fait, parce qu'on parle beaucoup de euh, mettre les citoyens, sauf qu'en réalité ces, ces institutions elles existent. Enfin on pourrait euh, s'emparer en tant que citoyen de ces institutions, sauf que euh, elles sont incompréhensibles. Hein, voilà, entre Marseille, Paris, etc. Donc à Lyon c'est une collectivité territoriale qui a pris la place du département Rhône et il existe un département qui s'appelle Nouveau Rhône qui partage ses compétences avec cette métropole. Cette métropole qui n'est pas élue au suffrage universel, puisqu'elle est en troisième tour, comme à Marseille. pour la... bon. vous, vous voyez le problème voilà. Ah oui, justement, elle est élue directement. Ah oui, c'est la seule qui est... Et donc à Marseille, c'est quatrième tour. Donc, hein, à Marseille, c'est conseil de secteur pour aller vers le conseil central, pour aller vers la métropole. Non, d'abord les conseils de territoire, j'avais oublié, évidemment qui est une particularité de la métropole de Marseille, et ensuite, euh, conseil métropolitain. Voilà, bon. Et il y a ce, ce gros problème-là, et je pense que ça serait intéressant de le rajouter en fait, dans, le, dans le débat. D'abord, merci de ce débat qui, pour moi, prend les tournures un peu de ce qui serait les débats au sein de l'Assemblée constituante de la VIème République, donc ça me remplit de joie. Je voulais juste faire une petite euh, mise en garde. Je pense qu'il y a un biais, euh, dans lequel, euh, un travers dans lequel il faut euh, ne, ne jamais tomber, c'est d'aborder ces sujets-là du point de vue des élus. En fait, souvent les partis, à gauche, à droite, euh, disent qu'il faudrait que tel échelon ait plus de pouvoir, tel échelon en ait moins, etc. Et en fait, ça revient à une distribution du pouvoir euh, entre élus. On prend un tel élu pour donner un autre élu. Mais ça c'est transparent du point de vue des citoyens. Pour les citoyens, le fait que ben, mon président de région ait plus de pouvoir ou le fait qu'on crée une métropole dans telle ville de Bretagne d'ailleurs, pour moi le citoyen c'est une opération absolument blanche du point de vue de mes propres droits. Et euh, c'est ça je crois le, le défaut fondamental dans la façon dont ces sujets en général sont abordés. Moi, moi comme citoyenne, ce qui me préoccupe c'est l'abstention. Ce qui me préoccupe c'est le fait que euh, des gens sont élus dans des océans d'abstention. Des océans d'abstention euh, dans un corps électoral qui est amputé, littéralement amputé, et on fait semblant que c'est un système euh, euh, souverain, normal, euh, démocratique. Euh, il me semble que l'urgence, l'urgence, si on veut vraiment parler euh, de République, euh, ce n'est pas d'être dans une sorte de nostalgie d'un régime... Euh, euh, idéal qui qu'il qui, qui faudrait défendre aujourd'hui face à un risque fédéral parce que les citoyens ne nous suivront pas sur cette cette vision nostalgiste puisqu'ils ne perçoivent pas actuellement le système actuel comme un cadre satisfaisant du point de vue démocratique il me semble au contraire qu'il faut être dans l'audace, dans la conquête et dans la proposition euh, de, de nos méthodes qui permettent d'accomplir réellement la souveraineté et j'en prends par exemple là j'en prends trois comme ça qui, qui, qui, qui me paraissent très urgents à mettre en avant, c'est un, euh, il faut des quorum. Un quorum, ça existe dans toutes les associations. Si on n'est pas assez nombreux pour voter, ben ça ne vaut pas. Il ben faut que ce soit pareil pour les élections des, des politiques. La même chose. Il euh, faut mettre en place des quorums de représentativité voilà, et des mécanismes et de modes de scrutin qui font que personne ne peut plus se prévaloir de la représentativité dans le dos des citoyens. Le, là, évidemment, ça implique de prendre en compte le vote blanc et le vote nul parce qu'évidemment... Il faut, aller, faut pouvoir voter blanc pour dire, je, je, le quorum n'est pas acquis, mais je vais quand même voter. Moi, je serais pour, évidemment, euh, dans, ce, dans cette configuration-là, le vote obligatoire, parce que maintenant, ça suffit de regarder les classes populaires, les quartiers les populaires, en disant, ah, les gens votent pas, les gens votent pas, mais il faut améliorer l'école, il faut changer la télé, ok, mais bon, en attendant, il y a un vote censitaire, et effectivement, comme Alexis l'a dit, par exemple, nous, en Ile-de-France, euh, le mode de scrutin, enfin, bah, d'ailleurs dans, dans tous les conseils régionaux, le mode de scrutin et la ventilation par département au sein des conseils régionaux est fonction de la participation. Donc effectivement à population égale 1,6 million d'habitants, la Seine-Saint-Denis on a 17 conseillers régionaux, les Hauts-de-Seine 32. Mais c'est dans un programme politique ça quelque part Vous avez entendu une seule personne candidate aux élections régionales dire que c'était ça le premier problème alors que personne les gens viennent, on, fait, on participe à des élections comme si tout allait bien. Donc c'est ce genre de choses, je pense, sur lesquelles il faut s'appuyer pour entraîner un désir de faire république ensemble, mais tous ensemble, pas certaines catégories socioprofessionnelles qui sont celles qui encore vont voter aujourd'hui. Et la dernière personne, et ensuite on passe ici. Donc, moi, je suis quand même très méfiant sur le vote obligatoire. Euh, moi, je pense qu'avant de, de, de mettre le vote obligatoire, ce qu'on devrait mettre obligatoire, c'est le fait que ben, ceux qui sont élus, ils respectent les promesses qu'ils ont fait pendant la campagne. Je pense que de là, les gens, ils iraient euh, davantage voter si c'était le cas. D'où aussi la, la solution de faire un référendum, un référendum de mi-mandat pour voir, justement, pour pouvoir pénaliser celui qui ne le fait pas. Euh, moi j'ai entendu sur la décentralisation, donc on disait qu'il valait mieux, plus de décentralisation, et on a parlé de mettre les moyens, mais moi ce que je voudrais voir, savoir c'est ce qu'on met comme moyens dedans, c'est-à-dire est-ce qu'on met les moyens humains et financiers, parce qu'aujourd'hui moi je serai au département, je dirais ah non non, ne me rajoutez pas, de toute façon vous me donnez le boulot, vous ne donnez pas les moyens de le faire. Donc est-ce qu'on met tous les moyens vraiment nécessaires pour le faire par rapport, j'ai entendu parler aussi de service public, mais je dis, mais qu'est-ce qu'on met derrière le service public Moi aussi, je voudrais un moment qu'on soit clair sur ce qu'est qu le service public, parce que moi, quand je vois Darmanin qui nous dit, sur un bureau de poste à Tourcoing, qui ferme, mais on garde le service public parce qu'on a mis une annexe, à un guichet dans une dans un commerce à côté, enfin, pour moi, c'est pas du service public, ça. Euh, je vais prendre aussi également, par exemple, sur les télécoms, euh, la fibre optique pour tout le monde, ça c'est quand même quelque chose de très important avec avec tout ce qui nous arrive au niveau domotique avec tout ce qu'on a sur la digitalisation mais aujourd'hui qui c'est qui paye euh, France Télécom Orange a été payé avec l'argent de la population devenu privé, vendu, récupéré l'argent et maintenant on se retrouve avec des communautés de communes qui payent pour financer la fibre optique chez eux, donc euh, aujourd'hui les, les citoyens ils payent deux fois pour avoir le donc hein, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait un vrai service public de la communication et donc où on oblige les opérateurs à miser dans un pot commun pour pouvoir amener la fibre optique jusqu'à chez tous les abonnés. Merci. Alors pour terminer, donc Marine, tu... Comme tu veux. Bah écoute, très discipliné On, a, très tu on sais. a encore 5 minutes, une minute par personne. Alors, donc, euh, j'espère que vous avez compris qu'il qu y avait du coup une autre vision du fédéralisme possible et que quand on parle de la réforme de Macron, c'est pas parce que je suis fédéraliste que je suis d'accord avec sa réforme. Mais sa réforme, c'est quand même pas du tout du, du fédéralisme euh, en vrai. Euh, par ailleurs, la question des moyens, vous avez raison. En fait, c'est ça le problème quand on parle des différences entre les départements. C'est avant tout euh, une question de moyens. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, sans fédéralisme, on est déjà euh, dans, dans l'inégalité. Et donc, pour finir, vous, juste vous dire que nous, euh, chez Europe Écologie des Verts, plus qu'un fédéralisme qui est impossible aujourd'hui, étant donné que les, les régions sont pas souveraines, on est bien pour un régionalisme parce que ça permet en fait une large déconcentration de compétences aux régions, décentralisation de compétences aux régions d'ailleurs, et que ça répond à plusieurs exigences, une exigence démocratique, parce que ça permet une proximité, et donc ça permet au pouvoir public d'adapter les politiques aux besoins et à la volonté des citoyens, que les décisions se prennent au plus proche des citoyens. Deuxièmement, une exigence de la transition écologique, puisque la transition écologique, elle implique bien de s'appuyer sur les atouts des territoires, de valoriser les énergies renouvelables, le développement des circuits courts de protéger les, jeunes, les zones fragiles, etc. Une exigence de résilience ensuite, puisque la proximité, elle permet une action plus rapide et plus ciblée des pouvoirs publics, particulièrement en situation de crise. Et alors là, le Covid l'a illustré à merveille, puisque le confinement généralisé n'était pas adapté à tous les territoires et que les mesures de soutien humanitaire centralisant étaient bien trop longues à être mises en œuvre. Et résultat, c'est là l'inégalité. Si vous habitez dans une grande ville bien organisée, vous avez vos masques gratuits par la ville ou le département, et si vous habitez dans d'autres zones, euh, des mers de comme dirait l'autre, et euh, du coup l'inégalité euh, est bien pas forcément inhérente euh, au fédéralisme, et parfois même ça peut être euh, l'inverse, en fait c'est déjà le cas dans les républiques actuelles. Ensuite, il y a une exigence économique, puisque le développement économique, la création d'un tissu de TPE, de PME, passe par une forte interconnexion, une interaction des entreprises au sein d'un même bassin euh, euh, économique, et d'ailleurs c'est marrant, parce qu'au débat précédent, pour ceux qui l'ont qui écouté, euh, Philippe Martinez réclamait notamment euh, des pouvoirs des salariés dans leur entreprise et donc c'est bien qu'on veut un moment que les décisions se prennent au plus proche et en local et, puis, et pas par les actionnaires nationaux voire internationaux. Et puis finalement une, une exigence aussi de répondre aux, aux besoins du quotidien puisque les politiques du quotidien, celles qui améliorent réellement la vie de toutes et tous, elles doivent bien être pensées au niveau du bassin de vie euh, par les régions. Donc voilà, je vous remercie aussi de ne pas m'avoir jeté de pierre et d'avoir écouté euh, ma défense du fédéralisme euh, de manière républicaine. Peut-être même que j'ai convaincu une demi-personne dans la salle, je ne serai pas venu pour rien. Et puis je vous dis dans tous les cas euh, à très bientôt, parce que je pense qu'on sera euh, toutes et tous amenés à travailler ensemble dans les années qui viennent. Merci Marine. Donc euh, Martine Fillol, peut-être, pour le, la conclusion oui, merci. Pas à si moi. Tu le seule. Oui, moi, je souhaitais euh, réagir à la personne qui s'était exprimée euh, par rapport aux propos de la personne qui s'est exprimée sur l'illisibilité. Pour dire que j'étais complètement d'accord avec cela, c'est vrai que le flou induit par la différenciation entre les territoires, ben, induit euh, encore plus de complexité, rend difficile des messages globaux sur euh, une collectivité. Dans le cadre de campagnes électorales, cela laisse supposer qu'il y aurait vraiment une déperdition démocratique et probablement une abstention encore plus grande. En, donc voilà euh, mon accord sur le sujet. Ensuite sur les moyens, euh, oui il faut, euh, maintenant je crois que la représentation nationale exige, si tant est que ce soit possible, qu'il n'y ait plus de, de, de nouvelles compétences décentralisées sans les moyens qui vont avec. Hein. Et aujourd'hui on voit bien que les collectivités territoriales elles, sont, elles ont été désaisies de tout leur pouvoir fiscal et qu'il faut absolument euh, qu'on se batte pour euh, les remettre dans la, le pouvoir de lever l'impôt et de fixer le taux de l'impôt. C'est absolument euh, un préalable, absolument indispensable. Merci Martine. Alexis, Corbière euh, Oui, tu, tu n'as pas peur. Non, pas <rire> peur. Bon, bon, en une minute, mais il faudra... Ici ou ailleurs, refaire le débat. Non, moi, je, je, vous, vous l'avez compris, j'ai forcé le trait dans mon propos, mais euh, moi, je ne comprends pas l'argument qui consiste à dire que les régions, c'est plus démocratique, c'est plus près du citoyen. Je n'y crois pas. Je pense que beaucoup de citoyens connaissent peu, bien souvent, qui est leur député, mais leur connaissent encore moins qui est leur conseiller régional. Ce n'est pas vrai. C'est une vision idéologique qui, en plus, parfois, est accompagnée d'un... Tu veux, je vais là aussi être un peu rude, mais la terre ne ment pas, le terrain a toujours raison. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas exact. Et bien souvent, nous avons besoin de cadres de délibération qui a une vision d'intérêt général et pas seulement de succession d'intérêts locaux qui, bien souvent, se rabougrissent. Je l'ai dit tout à l'heure, comment on fait venir la boîte, comment la boîte ne s'installe pas à Toulouse, mais elle va plutôt à Bordeaux, comment elle va à Marseille, etc. Et c'est une discussion sonnante et trébuchante qui ne va pas dans le sens d'une fiscalité de, de égalitaire sur l'ensemble du territoire. Je ne reprends pas, mais c'est les fondamentaux de la Révolution française. L'égalité devant de l'impôt. Les citoyens voulaient payer la même chose. C'est l'impôt qui a amené, parce qu'il y a des impôts totalement différents selon les provinces, qui a amené à ce que les citoyens, notamment, s'engagent dans la rédaction des cahiers de doléances, qui est leur première revendication. Donc de grâce ne mettons pas en place un système qui vise à disloquer en 13 régions une réflexion sur la fiscalité, une réflexion sur, euh, un copain évoqué tout à l'heure, il avait parfaitement raison, l'exemple de Strasbourg. Je voulais en parler, j'ai oublié, mais le CEA, la, la collectivité européenne d'Alsace, qui s'est mis en place à pouvoir de recruter des enseignants. Ça, c'est d'ores et déjà dans la loi. Je ne suis pas d'accord. Je suis pour un statut national des enseignants. Je ne suis pas d'accord pour que ce soit des communautés alsaciennes qui vont recruter des gens, etc., etc. Parce que demain, vous aurez les personnels qui, évidemment, ici, dans telle région, on peut rire, j'aurai droit à une prime. Dans telle région, ça n'a pas la même chose. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est le mouvement, aujourd'hui, qui est pris. Alors, une fois qu'on a dit ça, pas fermé, bien sûr, premièrement, j'aurais pu développer... Sensible aussi, quand même, qu'il y a des spécificités, on n'en a pas parlé, que ce soit les Dômes ou les tomes ou même la Corse. Moi, j'avoue, après avoir été, je réfléchis là-dessus, j'observe qu'il se passe quelque chose en Corse, et je ne suis pas fermé à ce que, dans le cadre, par exemple, de l'article 72-74, le statut de la Corse, en raison du caractère insulaire et d'une histoire, en paraît un peu particulière, on peut réfléchir à certaines choses. Mais je le fais avec une grande prudence. Je voulais quand même souligner que, d'ores et déjà, dans l'article 72 qui a été évoqué, de la Constitution et ça a été adopté et nous on n'était pas d'accord avec les insoumis là-dessus mais d'ores et déjà il est dit, je cite, les collectivités territoriales ou leur groupement peuvent, lorsque le cas, lorsque la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, déroger à titre expérimental pour un objet ou une durée limitée. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc d'ores et déjà il y a des possibilités qui existent. D'accord C'est 15 cas que nous évoquait Eliane. Pourquoi ils veulent aller plus loin Donc on voit bien que l'enjeu, c'est pas seulement de rester à une expérience locale, c'est de disloquer, et l'enjeu est fondamental, de ce point de vue-là, me semble-t-il, de réagir. Puisqu'il faut terminer sur une citation, parce que j'ai face à moi Patrick Le, -Le Yari, directeur de l'Humanité, journal fondé par Jean Jaurès, journal de grande qualité face à tous ces débats, Jaurès, en 1913, dans cette publication, un texte qui avait fait qui s'appelait « Les petites patries », qui était déjà l'articulation entre régions, républiques, etc., disait « c'est la grande patrie qui a ranimé et établi les petites patries, c'est la force centrale du cœur qui a fait refluer le sang jusqu'aux extrémités des artères ». La force centrale du cœur. D'accord. C'est surgent... Sur Jean Jaurès, faut quitter les dieux. C'est ça. On va prendre cette annonce au sérieux On prend cette annonce au sérieux. Principe de précaution. Merci. Merci